Tu dormiras mieux si tu fais plus de sport. Salut, c'est Adjoa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un verbe irrégulier, le verbe dormir. Oui, c'est un verbe important en français. Oui, on dort chaque jour et beaucoup. Avant de continuer, je vous prie de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Avec ce verbe, vous avez plusieurs expressions comme dormir dans un sommeil léger. On le dit par exemple de quelqu'un qui peut être facilement réveillé par un bruit quand il dort. Dormir comme un loir ou comme une marmotte qui veut dire être profondément endormi. Raconter une histoire à dormir debout, c'est raconter une histoire qu'on a du mal à croire, une histoire invraisemblable. Alors, on va commencer par le présent de l'indicatif. Je dors, tu dors, il dort, elle dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment, elle dorment. Attention, à la fin des formes, on ne prononce pas les consonnes. Mmh. À la fin de « il dorme » ou « elle dorme », on ne prononce pas le « ent ». Oui, on ne dit pas « il dorment ou « elle dorment. Non, on dit « il dorme »,« elle dorme ». Exemple. Ne faites pas trop de bruit car notre voisine dort d'un sommeil léger. On continue avec l'imparfait. Pour avoir le radical de l'imparfait, on va prendre la forme de nous au présent. Donc, nous dormons. On va enlever la terminaison à la fin, le ONS à la fin. Et on a ainsi notre radical dorme. À ce radical, on va ajouter les terminaisons de l'imparfait qui sont pour je et tu, AIS. Pour il, elle et on, AIT. Pour nous. Ions pour vous, I-E-Z, et pour il et elle au pluriel, a i -E n t Voici les formes du verbe dormir à l'imparfait de l'indicatif. Je dormais, tu dormais, il dormait, elle dormait, on dormait, nous dormions, vous dormiez, il dormait, elle dormait. Oui, et tout comme pour le présent, on ne prononce pas les consonnes à la fin et on ne prononce pas non plus le ENT à la fin de il dormait et elle dormait. Je dormais mal à cette époque car ma profession était assez prenante. On continue avec le passé composé. Le verbe dormir est un verbe irrégulier donc son participe passé est aussi irrégulier. C'est dormi. Et on conjugue le verbe dormir avec l'auxiliaire avoir, j'ai dormi, tu as dormi, il a dormi, on a dormi, à partir d'ici, on doit toujours faire la liaison, oui, on ne dit pas on a dormi, non, ce n'est pas correct, on dit on a dormi, d'accord Et nous avons dormi, toujours avec la liaison, vous avez dormi, ils ont dormi, elles ont dormi. D'accord Exemple Hier, Marc a dormi comme un loir. On continue avec l'impératif présent. Pour s'adresser au tu, on prend la forme de la première personne du singulier, la forme de je au présent. Alors, dors tout simplement. Oui, dors. Et la deuxième personne de l'impératif, c'est la forme de nous au présent. Dormons. La troisième et dernière personne de l'impératif, c'est la forme de vous, au présent, dormez. Je répète les formes de l'impératif présent. Dors, dormons, dormez. Exemple. Dors bien et faites beaux rêves. On continue avec le futur simple. Pour avoir les formes du futur simple, on va ajouter les... Forme du verbe avoir au présent, à l'infinitif, du verbe dormir. La forme de je, c'est j'ai, oui, donc on ajoute AI, oui. La forme de tu, c'est tu as, et on ajoute a, AS. Il, elle, on a, donc on ajoute A. Nous avons, on ne va pas ajouter toute la forme avons. On va seulement prendre la terminaison ONS Donc, seulement ONS Et pour vous, on ne va pas prendre toute la forme AV On va prendre seulement EZ Oui, seulement la terminaison Et pour IL et ELLE au pluriel On va prendre la forme ON ONT Donc, voici les formes du verbe dormir au futur simple Je dormirai Tu dormiras Il dormira elle dormira, on dormira, nous dormirons, vous dormirez, ils dormiront, elles dormiront. Tu dormiras mieux si tu fais plus de sport. Enfin, le conditionnel présent. C'est le même radical que pour le futur simple. On prend le verbe dormir à l'infinitif et on ajoute... Les terminaisons de l'imperfait. On a déjà vu ces terminaisons. Pour je et tu, c'est AIS. Pour il, elle et on, c'est AIT. Pour nous, IONS. Pour vous, IEZ. Pour il et elle au pluriel, a -I -E n, -T. Voici les formes du verbe dormir au conditionnel présent. Je dormirai, Attention à la prononciation. Ne confondez pas cette prononciation avec celle du futur simple. Au futur simple, on dit « je dormirai », mais au conditionnel « je dormirai ». D'accord ?« Ré » et « ré ».« Ré » au futur simple et « ré » au conditionnel présent. Donc, « je dormirai »,« tu dormirais »,« il dormirait »,« elle dormirait »,« on dormirait »,« nous dormirions »,« vous dormiriez » dormirait, elle dormirait. Selon une étude publiée en 2019, les Français dormiraient moins de 7 heures par nuit.